Vous êtes en territoire chicard, étranger. Dites-moi ce que vous faites... ici. Qu'est-ce qu'on attend au juste T'avais dit qu'on le trouverait ici. C'est le cas. Selon mes transcriptions, Neltarion avait un passage secret menant à Aberus, juste en dessous de cette corniche. Scellé sous l'eau et la terre, inaltéré depuis plusieurs millénaires. Alors ouvrons ce passage. Bientôt du pouvoir élémentaire sous nos pieds réveille les anciens de leur sommeil et incinère tous les obstacles sur notre chemin. Et... Merveilleux. Dans son sillage, les dractyres succomberont à la tentation d'Aberus, et libéreront les pires cauchemars des aspects. Viens, il nous reste fort à faire. Laissons les enfants de Neltarion s'arroger leur héritage. Bonjour à tous, on va parler un petit peu de cette cinématique et euh, l'analyser. Alors, il n'y a pas non plus des milliards de trucs à dire. Bon, généralement quand je commence comme ça, vous savez comment ça finit. Mais euh, nous allons pouvoir parler de cette cinématique, donc l'ouverture d'un passage. Et honnêtement, eh ben, euh, j'ai envie de dire je suis super content. Et oui, oui, euh, je suis content. Parce que ce genre de cinématique, elle est pas non plus, elle casse pas euh, trois pattes à un canard. Mais c'est du contexte, quelque chose d'exceptionnel, du contexte, du contexte, du contexte et encore du contexte. Et franchement, c'est là où on se dit il y a eu un avant et euh... enfin, c'est là que vous voyez un petit peu ce que devrait être le World of Warcraft moderne c'est-à-dire que tout devrait avoir ce niveau de contexte, c'est-à-dire euh, il se passe un truc c'est pas en mode on te le catapulte, on te le parachute comme ça, et en fait on s'est tellement habitué avec World of Warcraft à n'avoir aucun contexte, à n'avoir aucune explication, ou pff, oh, il est fou, machin, je sais pas quoi, que du coup eh ben, on, on s'est habitué à cette merde, on s'est habitué à, à manger du pas terrible. Et du coup, l'esprit humain pour se protéger, parce que non, on aime bien Warcraft, on aime bien World of Warcraft, le jeu est cool, etc. Et ben, on s'est construit des, des espèces de citadelles, de forteresses, de, de, de, de, de, de, forteresse de, de verres en mode oh là là, euh, non, c'est bon, regardez, en fait, je vais trouver une explication complètement débile là, qui va justifier une autre explication naze, etc. Alors qu'en fait. Quand je le dis souvent, c'est à Blizzard. Il y a des scénaristes, il y a des historiens, il y a des mecs qui sont payés pour ça, qui doivent nous donner des infos. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de mystère. Évidemment que non. Mais quand il euh, y a plus de mystère que de vérité, c'est pas normal en fait. Et en l'occurrence, eh bien ça, c'est du contexte. Alors, si vous avez vu mes vidéos d'impression dans la playlist Dragonflight, euh, beaucoup de problèmes de contexte avec Dragonflight. Énormément de problèmes de contexte. Et c'est là où j'aurais aimé des cinématiques comme ça. Au début, en fait, euh, avant Dragonflight, avec, euh, par exemple, bah, euh, comment Kurog euh, et les Primalistes ont été contactés par Azaghet, etc. Ça demandait pas, on demande pas des choses exceptionnelles. Des fois, on a l'impression, avec Eva, d'être des euh, jamais content et d'être toujours des mecs qui sont en, en mode « Oh là là, mais... Euh, » Euh, eux ils veulent un truc, un chef-d'œuvre d'écriture, mais non, on veut juste le B à bas de l'écriture en fait, vraiment. Et, et le contexte, c'est important. Et, et en l'occurrence, et eh bien ici, c'est très très bien. On fait une transition entre euh, ça fait la suite de cette cinématique où on les a introduits sur les confins interdits, et du coup, et eh bien on voit un petit peu la progression, leurs objectifs. Alors on voit pas tous leurs objectifs, bien sûr, parce qu'il faut conserver du mystère, mais on voit comment en fait on voit tout simplement une progression, une transition vers euh, les chapitres d'après. Après, on les lit par des connecteurs logiques que sont bah, les, les, les, trois, les trois incarnations primordiales. Donc c'est cool, c'est vraiment très très cool à ce niveau-là. On sait où ça se passe. Je veux dire, normalement, scénario, c'est qui, quand, où, euh, comment et pourquoi alors, le pourquoi, on a, une, on a quand même un petit peu d'idées, mais qui On sait, on, on, on, on les a introduits, quand euh, bah, ça se passe après les confins interdits, alors combien de temps après, ça c'est pas tout à fait clair, mais ça devrait pas être très long, euh, bon, là-dessus il y a encore des trucs à faire, mais ça va, c'est ok. <rire> où Eh bien on sait, on sait grâce à la petite introduction, parce qu'on aurait pu virer le premier passage, mais on sait où c'est, c'est en bas, au sud de, euh, enfin au sud, plutôt même à l'ouest, sud-ouest de euh, Valdraken, du côté des plaines d'Onara, donc la transition entre euh, Valdraken, et pleine donara c'est vachement bien en fait c'est vraiment bien comment et eh bien c'est euh, euh, ils ont grâce à leurs infos sur les conférences interdites ils ont découvert euh, l'ouverture vers aberus etc ça c'est grâce à la cinématique précédente sur les conférences interdites il y, a une il y a une connexion logique en fait entre ces deux cinématiques et ça fait plaisir donc on va retrouver euh, les pleines donara avec nos fameux centaures euh, nos fameux centaures, je ferai une vidéo spécifique sur les centaures, je vais pas, euh, je vais pas, euh, j'en ai déjà un petit peu parlé dans mes impressions concernant, euh, concernant Dragonflight, les centaures pour moi c'est pas, pas un bon point, c'est clairement pas un bon point dans Dragonflight, et euh, pour continuer, je vais juste, voilà, je m'arrête là avec seulement un élément, euh, on parle évidemment, alors pour ceux qui l'auraient pas reconnu, c'était le territoire de chasse des chicards, c'est l'une des premières zones dans laquelle vous allez dans les plaines de Nara, et euh, les chicards, et eh bien, Parlons-en des chicards puisque euh, nous avons un chicard, un éclaireur chicard qui, euh, qui est là. C'est logique que la ville soit un peu abandonnée puisque bah, les mecs sont, sont censés euh, être partis un petit peu ailleurs. Et euh, au final, bon, bah, lui c'est pourquoi pas un éclaireur qui est resté dans le coin etc. On sait qu'il patrouille un peu dans toutes les plaines donc c'est pas un problème euh, côté chicard. Le truc c'est juste que... <rire> euh, des fois on me dit oui mais Malga, les clans orques, les couleurs de clans, c'est parce que c'est du Warcraft 2, c'est vieux, vous êtes juste chiant avec Eva, vous êtes des vieux cons etc. Les centaures, c'est Dragonflight, on est d'accord, c'est du, du neuf, c'est du neuf. Alors du neuf, hein. on a pompé euh, allègrement les, les taurennes et les orques, mais globalement c'est tout récent. Il y a quatre cla clans, euh, clans majeurs Euh. quatre clans majeurs centaures, marouk, pardon. Nous avons les Shikar, les chasseurs, nous avons les onirs, les, euh, en gros les, les chamans, les visionnaires, etc., etc. Nous avons les tirailles qui sont les gardiens du savoir et généralement les dirigeants de l'ensemble des marouk. Et nous avons ensuite les no -coudes qui sont les militaires. Ces quatre clans ont des couleurs. Pas spécialement les couleurs les plus... Wouh, hein. Nous avons du rouge, du vert, du bleu euh, et euh, du jaune, pardon, excusez-moi, pour les tirailles. Donc les tirailles en jaune le savoir, tout ça, en jaune. Léonir, les, les chamans globalement, hein, le bleu, hein, pensez Froswald, c'est le même délire. Euh, nous, avons, <rire> nous avons les bagarreurs, les no évidemment évidemment, en rouge. Et nous avons les chicards, hein, la nature, les, les, les chasseurs, tout ça, tout ça, en, en, en vert comme vous pouvez le voir au drapeau, évidemment, comme vous pouvez le voir avec euh, ce fameux chicard. Donc non, je, je pense surtout qu'il euh, y a des problèmes de daltonisme euh, du côté de chez Blizzard. Ils ont, ils ont des confusions dans les couleurs, c'est pas possible. Ils ont... Enfin, je veux dire, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est une cinématique avec un chicard, et ils le foutent en rouge. Je veux dire, si c'était plein de chicards, etc., et la plupart sont en vert, mais il y en a un ou deux, bon, ok, ils ont pas les bonnes couleurs. Il y a un mec... Tu peux pas le foutre de la bonne couleur, mais non. Et, et c'est pas en mode, ils se rendent compte de, de leurs erreurs. Ça continue. Les quêtes sur Bank, fait interdit boum, euh, des chicards, il n'y en a aucun en vert. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils ont un problème de couleur. Les mecs viennent de, de créer ça. Ils te font toutes des quêtes pour te développer un peu les couleurs de clan, l'histoire des clans, etc. Et les mecs, ils sont pas capables de leur mettre la bonne couleur. Tu comprends qu'à Wod, ils font n'importe quoi. Hein. C enfin bon. Donc nous avons le, petit, le pauvre éclaireur Chicard qui va tomber nez à nez. Avec trois incarnations primordiales, euh, vous êtes en territoire chicard étranger, blablabla, dites-moi ce que vous... Et malheureusement, il n'est pas tombé sur le plus fin de la bande. Hein. On en avait parlé un petit peu sur la thématique des confins interdits, je vous laisse bien sûr aller la, la revoir si vous ne l'avez pas vu. Euh, mais euh, clairement, Firaka, ça semble être le, le, le, le bourrin, on, on en avait... Je veux dire, ce qu'on qu en avait conclu, et ça montre que Blizzard les avait bien personnifiés, puisque bah, globalement, le bourrin, c'est Firaka, et bah, Firaka, c'est son, son, son patch, hein. c'est clairement son patch, Firaka. Alors notre grande surprise, Firaka n'est pas un boss de, de la 10.1 pour le coup, il va survivre à la 10.1 ce qui est, enfin, en tout cas je, je me suis pas spoilé autre, donc j'en je, je, sais pas, mais il n'apparaît pas dans le raid d'Aberus, ça m'étonnerait qu'on le bute hors du raid, donc euh... et je crois qu'il y avait des interviews où il disait justement qu'il euh... non, non, serait pas le boss de la 10.1 les raids en, en avaient fait une interview sur MGG, donc euh, non, pour le coup c'est Firaka, étonnant, étonnant il va survivre à la 10.1, même si c'est vrai que c'est un petit peu son patch, il y a de grandes chances que le patch d'après, on tue Firaka euh, mais ce soit un peu plus Viranos qui sera mis en avant, hein, l'incarnation primordiale de la glace. Et euh, bon, Iridicron, on je l'avais évoqué, et c est, c est, pour moi c'est certain que Iridicron sera le dernier survivant des incarnations primordiales. Euh, Est-ce que ce sera le boss de fin de Dragonfly Je ne pense pas, mais ce sera probablement l'avant-dernier. Pas l'avant-dernier dans, dans le raid de, du dernier raid, probablement plutôt le patch d'avant. Euh, en attendant, donc, euh, nous verrons, hein, on verra bien sûr, euh, ou alors peut-être même l'avant-dernier aussi. En tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a donc euh, Firaka, bon, bah, bien sûr, qui va euh, carboniser le pauvre, le pauvre centaure, donc il y a de la viande grillée au menu, les amis, et <rire> j'aime beaucoup, bien sûr, encore une fois, pour le côté... Euh, le, le, le côté euh, il faut euh, rendre euh, les méchants badass tout ça le mec il vient de cramer quelqu'un il a encore la main qui brûle et il, il souffle dessus tel que si, si c'était une bougie parce que c'est son anniversaire donc bon anniversaire fier bien sûr et euh, ça clairement ça, c'est pas grand chose c'est peut-être un peu cliché mais ça rajoute ça rajoute le côté un petit peu euh, c'est le petit bourrin comique de la bande euh, généralement c'est souvent associé aux utilisateurs du feu le côté bourrin le côté euh, côté un peu bourrin et un peu un peu sanguin on va dire et voilà, le, le fait qu'il s'impatiente. Qu'est-ce qu'on attend juste euh, T'avais dit qu'on le trouverait ici. Et euh, en plus, la petite rivalité feu-glace, bah, il engueule Viranos. Viranos qui fait oui, j'ai trouvé, je parle lentement, car je suis la glace. Et la glace, c'est lent. <rire> euh... C'est le cas. Et donc voilà, justement, c'est le cas. Et là, selon mes transcriptions... Elle l'avait évoqué dans la dernière cinématique qu'elle avait analysé un petit peu les informations qu'ils avaient trouvées euh, aux confins interdits. Et donc, eh bien, maintenant, on a cette cinématique on a la suite. Alors, ce qui est juste dommage, je dirais, mais c'est très bien quand même, ce qui est dommage, c'est juste que, euh, en gros, là, que vous ayez ou pas joué à 10.0.7... Ça change rien, vous pouvez passer de la cinématique... Généralement je dis attention, faut pas le lore de, de World of Warcraft et le lore de Warcraft ça suit pas juste avec les cinématiques, c'est pas possible, il faut, faut voir ce qu'il y a en jeu, etc. Euh, là pour le coup c'est l'un des rares cas où bon bah effectivement vous avez eu le début de la cinématique, la fin, et honnêtement ça change pas grand chose. Vous avez, euh, vous avez rien raté à ce niveau là, bien sûr il y a les, les quêtes de Bane mais c'est plus vis-à-vis -vis des Torrens que... Pour le coup les conférences interdites en termes d'histoire, euh, bon il y a un peu Ardental et les, les drague mais on s'en fout un peu aussi, donc... Euh... Bon, on a eu le retour des d'Ebissian, euh, bician Ardental, qui sont vraiment très sympas, mais euh, le reste on s'en fout, et donc euh, bah, là vous avez rien raté, quoi. globalement les incarnations primordiales, euh, on en revient à, à la cinématique, et de, depuis le temps, bon il y a quand même une un euh, petit écoulement du temps, donc elle a pu euh, analyser un petit peu ce qu est, toutes, les, toutes les informations qu'ils qu ont trouvées la dernière fois ensemble, je vais dire qu'elle a trouvé, mais ils ont trouvé tous les trois, Nelsarion, Neltarion avait un passage secret menant à Aberrus, et ça c'est intéressant puisque ça va, ça va être une des entrées, sachant qu'il y en a trois si je ne dis pas de bêtises, une des entrées euh, bah, vers Aberrus, mais c'est surtout une entrée vers la nouvelle zone. Euh, les cavernes de Zaralec si je ne dis pas de bêtises, je vais quand même vérifier pour ne pas dire de bêtises, oui ça bien ça. Les cavernes de Zaralec. Et donc, eh bien ce sera l'une des entrées des cavernes de Zaralec, sachant qu'il y en aura trois. Alors comment ont été ouvertes les deux autres euh, je ne sais pas du tout s'ils chercheront à l'introduire en soi s'en fout un peu, mais c'est vrai que bah ce qui est intéressant et qu'on n'a jamais, enfin euh, vous allez me dire si on en a vu parfois des petites transitions, mais pas aussi pas aussi propre, pas aussi soigné, pas aussi détaillé. Là c'est pas juste le méchant qui claque des doigts et hop euh, il a trouvé les secrets comme ça hop, parce que le scénariste lui a glissé le mec, enfin il, ils ont été faire une recherche. Alors Comment ils savaient sur les conférences interdites qu'ils avaient trouvé des trucs Bon, ça, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu, mais en soi, ça paraît pas déconnant puisque c'est l'endroit où ils ont où le premier des leurs a été enfermé, etc. Donc c'est pas pas spécialement déconnant. Mais derrière, pour le coup, ils ont trouvé ces infos. Ils transitent vers l'endroit, enfin, grâce aux infos qu'ils ont glanées, ils peuvent aller à cet endroit-là, ils vont ouvrir et préparer la nouvelle zone, ça, ça fait plaisir, ça, ça fait plaisir, je sais que certains vont me citer Légion, oui, bah, Légion, on a vu danes qui ouvre le truc, et machin, oui, enfin, c'est des, euh, c'est des, euh, c'est des, euh, <rire> c'est des, le lapin qui sort de, du chapeau, un petit peu, quand même, alors que là, on, là, on a quand même une, une suite logique, euh, je dirais, et ça fait plaisir de voir ce genre de choses, et, enfin, s'il vous plaît, quoi, enfin, le problème aussi, c'est que il, il, comme il hausse un petit peu le niveau d'écriture vis-à-vis de ses cinématiques, euh, il, va falloir te, il va falloir suivre sur la longueur. Hein. On se rappelle à, à Battle for Azeroth, ils avaient dit euh, oui, oui, Shadowlands aura autant de CGI que Battle for Azeroth, hein, plus de 20 minutes de CGI, tout ça, tout ça. On les a pas eu à Shadowlands, donc il faudra voir la suite de la prochaine extension. Mais là, là, on a monté un petit peu le, le niveau de qualité et du coup, on va attendre. Le problème d'être bon, c'est que du coup, on va te demander d'être bon tout le temps. Donc euh, eh bien il va falloir avoir ce niveau de qualité et d'exigence d'écriture euh, tout le temps en fait, hein, sur toutes les transitions de patch etc. Mais le problème de World of Warcraft je trouve c'est généralement en plus sur les transitions de patch c'était souvent un peu le bordel, euh, et même quand c'était logique c'était pas super bien fait, t'avais vraiment l'impression d'une rupture, d'une cassure, et euh, le gameplay arrivait vachement en avant, parce que c'est souvent du gameplay la logique, hein. tu finis le raid, bon bah voilà, t'attends le prochain patch, etc. Mais c'est souvent vraiment, tu, tu as cette coupure, et là justement il y a ces, ces transitions, ces espèces de petits sauts là, qui, qui, font, qui font du bien je trouve, qui font vraiment beaucoup de bien. Et pareil, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir des, des, des, les méchants, entre guillemets qui parlent, qui parlent, qui expliquent un petit peu leur but, alors on n'a pas tout le but, mais qui parlent et qui s'expliquent, on les voit faire des choses, on les voit travailler, c'est pas juste, je suis FK sur mon siège, en mode, euh, alors héros, viens là, euh, aucun méchant bien sûr, euh. Enfin, en vrai c'est tous les méchants dans l'Enfacraft hein, qui sont comme ça euh, qu'est-ce qu qu que j'aurais aimé voir ça sur Shadowlands qu'est-ce que j'aurais aimé voir euh, des, des discussions, hein ce qu'on évoquait dans le bilan de Shadowlands avec Eva, c'est ce qu'on aurait aimé avoir des discussions entre Kel'Thuzad, euh, entre le geôlier entre Sylvanas, entre euh, Mousala, par exemple et Elia, des, des discussions comme ça en mode vas-y toi, je t'envoie là-bas, tu feras tel truc toi tu vas là, je te ferai tel truc euh, je te fournis ça pour, pour t'aider dans ta tâche enfin c'est... Merde, c'est cool quoi, c'est vraiment cool ce genre de, de cinématique. Euh, mais bon, du coup voilà, on a une de ces corniches dans lesquelles ils ont trouvé caché sous l'eau et la terre. Petite... Je sais pas si en VO il y a... Je l'ai pas regardé en VO. Je sais pas si en VO il y a ce truc, mais euh, scellé sous l'eau et la terre, euh, inaltéré depuis plusieurs millénaires, ça rime c'est joli, ça, ça rend du coup euh, vachement. Les rimes c'est là aussi pour, euh, pour rendre joli à l'oreille hein, à la base. Hein. Et euh, scellé sous l'eau et la terre euh, inaltéré depuis plusieurs millénaires, je trouve vraiment ça chante, ça, c'est très beau, c'est très beau, il faut le dire, c'est joli, c'est bien, c'est bien. La VF a bien bossé là-dessus. Et euh, sous l'eau et la terre, donc voilà, la terre le repère de Nelsarion, tout ça tout ça. Euh, l'eau pour le coup euh, en soi c'est pas spécialement, euh... mais c'est vrai que l'eau ça camoufle bien donc. Euh... Après, attention, parce que l'eau, ça érode aussi. Donc, ils auraient, avec le temps, eh bien, on aurait eu euh, probablement de l'érosion et peut-être la porte qui se reverte tout seul. Non, j'arrête. Mais, euh, du coup, alors, ouvrons ce passage et on voit, euh, on voit Viranos euh, utiliser, ou Viranote, hein, vous prononcez comme vous voulez, Viranos qui va ouvrir, euh, qui va justement, bah, l'eau et la terre, du coup on fait appel aux deux primali, enfin aux deux incarnations primordiales liées à l'eau et à la terre, directement de la terre, euh, Viranos, l'eau, hein, puisque c'est la glace, mais la glace c'est la forme solide de l'eau, hein, je le rappelle, donc on va attaquer tout ça, et on a Iridicron, qui encore une fois reste le, le, le patron un petit peu des... Détroit en mode tu te répéteras bientôt des pouvoirs élémentaires, et oui, parce que au sein d'Aberus, euh, bah, c'est le feu hein, qui règne. Euh, on a une énorme présence volcanique, etc. Donc beaucoup de lave, donc c'est un peu un endroit où Firaka va être important. Alors, Iridikron aussi, puisque bah, c'est sous la terre, etc. Mais c'est vrai qu'il bah, veut, veut renforcer Firaka. C'est vrai que là, ça, ça c'est intéressant aussi, puisque j'avais évoqué le fait que, bon, là, les trois, ils pourraient attaquer euh, Valdraken. Dans la cinématique précédente, j'avais dit qu'ils pourraient attaquer Valdraken sans trop de soucis. Mais bon, pour une fois que des méchants euh, font attention et prennent, euh, prennent, euh, prennent leur temps pour préparer le truc, plutôt que d'attaquer comme des bourrins ou ne rien faire comme des cons, euh, là, au final, on a une suite là-dessus. C'est euh, une... Alors, je, je trouve que ça suffit pas quand même. Hein. Ils ont largement le pouvoir pour attaquer Valdraken. Mais... C'est assez intéressant le fait que euh, Iridicron reste très soigné dans sa préparation, euh, par contre attention parce qu'en étant aussi soigné sur la préparation, si dans les patchs d'après ça devient un gros bourrin et que c'est pas expliqué, parce que en soi moi je, je m'attends à ce qu'à un moment donné Iridicron pète un plomb, hein, c'est vraiment, euh, pour moi Iridicron va péter un plomb, au... mais si ça peut être une suite logique, genre à force. Qui, à force d'échouer, euh, ça le frustre et qui s'énerve, hein. c'est littéralement un joueur de solo queue euh, dans n'importe quel jeu multijoueur, donc pourquoi pas, mais euh, le, le truc c'est qu'il faut que ça soit amené, et pour le moment c'est vrai qu'il est très soigné, très minutieux très, dans la préparation de son, de son attaque sur les, sur les aspects, puisque globalement là ce qu'il veut c'est les retourner les uns contre les autres, il veut retourner les drag contre le reste, euh, il veut retourner euh, les, les dragons noirs, etc. contre... Euh, contre les autres dragons éventuellement, donc pour le moment c'est assez soigné, et il gagne du temps euh, c'est assez intéressant, alors du coup, il bah, y a Firaka qui va aller chercher des trucs à Berus. mais eux-mêmes, on n'ont pas vraiment enfin, il veut juste renforcer Firaka, ce qui est assez intéressant aussi puisque c'est un méchant qui veut renforcer un autre méchant lui-même ne, ne gagne vraiment rien euh, puisque bah, c'est ensemble, tous les trois qui vont gagner des trucs, et au final, il va renforcer le mec qui a l'air le moins contrôlable du groupe, sauf si on considère qu'au contraire, c'est le plus facile à contrôler parce que c'est quand même un sacré teubé, mais c'est le vraiment le tout feu tout flamme, euh, qui, va, qui va vouloir renforcer, en récupérant le pouvoir de, du feu primordial d'Aberus, donc ça c'est assez intéressant ça c'est intéressant, c'est ce qu'on avait évoqué euh, juste avant, et au final c'est les deux qui permettent à, à Firaka de traverser, euh, voilà donc incinère tous les obstacles, ça ça lui fait plaisir hein. c'est peut-être comme ça aussi qu'il contrôle plus facilement Firaka, hein. euh, la promesse de destruction, d'enflammer, etc lui il est content, hein, du coup hein, on, lui offre, on lui offre la destruction, il fout le feu hein. Euh... <rire> et donc eh bien, voilà, on voit la fusion des, des pouvoirs primordiaux Et Firaka qui a passé à travers Donc là, là vous avez le point gameplay hein, Ce sera euh, l'entrée Et l'entrée du coup ressemblera à ça Et eh bien on pourra se dire bah, elle ressemble à ça parce qu'on l'a vu dans la cinématique Donc ça c'est cool, hein, vraiment ça c'est très bien Et après on a, on a que justement bon bah, euh, Viranos qui est contente Et euh, du coup bah, c'est là où Iridicron évoque le fait que les Dractyres vont succomber à la tentation d'Aberus et euh, libérons les pires cauchemars sur les aspects. Pire ah oui, bah c'est Viranos. Je crois que c'est a des qui le disent, mais Viranos qui le dit. Donc ce qui rappelle, voilà, cette volonté d'affaiblir les aspects en les liguant les uns contre les autres. En se... Alors pas forcément les aspects eux-mêmes, mais du coup si les Dractis rebelles la flamme fracturée libèrent les, les trucs enfermés à Aberus, eh bien on a cette... Euh, ça va les occuper un petit peu les aspects pendant qu'ils font d'autres trucs. Donc C'est plutôt une bonne... Euh, c'est une sorte de, de bombe fumigène hein, pour partir ailleurs. Donc ça, ça marche très bien à ce niveau-là. Ça marche vraiment Très bien. Et voilà, Irédicron qui rappelle. Il nous reste fort à faire. blablabla. Bla bla bla J'en profite pour rappeler d'ailleurs que hein, euh, je l'avais dit dans la vidéo précédente, mais le lien vis-à-vis -vis des laboratoires, vis-à-vis euh, -vis -vis des laboratoires du de, euh, de Blackwing du coup, ou de Victor Nefarian, hein, Nefari, euh, Nefari, Nefarius, Nefarius, Nefarian. Non, c'est Victor Nefarius, Nefarian. Et euh, donc. Pour le coup, on a vraiment la confirmation, hein, c'était ce que j'évoquais, euh, on a eu la confirmation effectivement, c'est vraiment le truc drag euh, on va voir l'origine de la création des drag par des swings, le fait que Nefarian ait essayé de récupérer ce savoir, etc. Donc vous allez retrouver une grosse ambiance Blackrock, euh, grosse grosse ambiance Blackrock avec le côté euh, on a des, des créatures, euh, des trucs du vide, on a des créatures euh, à moitié difformes, des créations ratées, etc., ça va vraiment être un gros clin d'œil à classique, j'espère juste que ça va être un clin d'œil à cet endroit, ce qui est logique pour le coup, mais que ce soit pas genre vraiment du porning classique comme on en a eu aussi dans Dragonflight, même si je, je, je crains malheureusement que ce soit le cas. Et on voit la flamme fracturée, hein, tous ces cons qui débarquent, euh, et qui vont juste être des gros méchants, euh, eux eux, c'est vraiment nul, hein. vraiment c'est... Bon après c'est bien parce qu'ils vont, ils vont avoir au moins un rôle scénaristique intéressant, mais... Qu'est-ce qu'ils sont inintéressants ceux-là, la flamme fracturée, putain, c'est formidable. Euh, et la 10.7, euh, la 10.0.7 ne nous a pas aidé à, à les rendre intéressants, <rire> malheureusement. Enfin bon, du coup ils vont partir ailleurs et faire des trucs. Donc euh, bon bah ça c'est plutôt, plutôt cool. Euh, j'espère, j'espère, j'espère, j'espère, j'espère que les cavernes de Zaralek plairont aux joueurs et seront intéressantes. Parce que les cavernes de Zaralek, je, je le dis, mais personnellement l'une de mes extensions qui m'a hyperé le plus que j'attends, avec impatience, ce serait bah, des, une extension sur les profondeurs vraiment d'Azeroth. Euh, et pour le coup, eh bien, ça fait un bail que j'aimerais ça parce qu'on n'a pas pu avoir Ajol Nerub de développer à Wotelka, mais en soi est-ce que c'est pas une mauvaise chose de ne pas avoir eu Ajol Nerub violé, souillé, fracturé à Wotelka c'est peut-être un mal pour un bien, on va dire, mais euh, Ajol Nerub, vous avez énormément d'endroits souterrains. Et il y aura probablement une vidéo un jour là-dessus, parce que c'est vraiment quelque chose qui me hype, mais on a énormément d'endroits de, souterrains très importants dans l'histoire de Warcraft. Et je sais, beaucoup vont se dire, non, mais moi je veux pas une extension, je suis tout le temps dans les cavernes. Je débunkerai ça en temps voulu, mais j'espère que les cavernes de Zaralek euh, seront appréciées, parce que c'est véritablement, et on en a, ils en ont parlé en interview. c'est un test. Hein, c'est vraiment un test pour voir si ça pourrait justement être euh, un, un vivier à futures idées, que ce soit d'autres patchs ou d'autres extensions qui se passeraient sous le sol d'Azeroth, et potentiellement même peut-être, pourquoi pas, alors ils l'ont pas vraiment dit, mais c'était à demi-mot, une extension carrément sous les profondeurs, euh, si, le, si ce système fonctionne. Euh, C'est vraiment un petit peu, vous savez, la, la vagir de, de, de Dragonflight, quoi. Hein. C'est vraiment l'idée, on va tester ça... On va voir les retours des joueurs et si jamais ça se passe bien, et bah pourquoi pas continuer à faire des trucs avec les profondeurs et l'idée d'une l'idée d'une entrée je rappelle hein, ça va être une entrée souterraine mais sans portail, sans TP ou quoi que ce soit c'est vraiment genre juste vous traversez et il y a une transition logique entre les zones on creuse en dessous c'est une première en fait dans l'univers de enfin dans World of Warcraft dans le jeu World of Warcraft c'est une première donc j'ai hâte de voir ça j'ai vraiment hâte de voir ça et apparemment c'est quand même très très grand on n'est pas enfermé il y en a pas cette claustrophobie c'est quand même très grande zone euh, souterraine donc euh, bah, j'ai hâte j'ai hâte de voir ça voilà merci à tous d'avoir regardé cette vidéo euh, j'espère que euh, bah, vous avez apprécié tout comme moi cette cinématique sinon bah n'hésitez pas et, quel que soit votre avis n'hésitez pas à donner vo votre impression vous concernant cette cinématique euh, j'espère euh, j'espère en avoir d'autres bien entendu de ce calibre sur la suite de Dragonflight et encore une fois je, je, je, le, le bémol c'est juste qu'on n'ait pas eu ça sur le début Dragonflight hein, tout ce qui... imaginez des cinématiques comme ça pour les primalistes imaginez des cinématiques comme ça pour euh, l'ouverture de euh, l'ouverture des îlots dragons, etc. C'est terrible de ne pas avoir eu ça. Surtout qu'au au final, les cinématiques sont plus faciles à produire que des CGI. Donc, euh, bah, on pourrait avoir ce genre de truc pour, pour l'explication, le, les gros problèmes d'absence de contexte du début de Dragonflight. Enfin bon, voilà, plein de bisous, à bientôt pour une prochaine vidéo à plus, dans le Nexus. Bonjour. Bonjour. Oui, euh, je suis Firaka. Et je tiens à dire que je ne suis pas un bourrin et cervelé. J'aime juste beaucoup le feu. Parce que le feu, ça brûle et c'était une des chansons, euh, de mes chansons préférées de Johnny Hallyday. Voilà, donc euh, respectez Johnny, merci. Et faire danser les incarnations primordiales